Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos Denon DJ spécial astuces. Aujourd'hui, nous allons aborder le time stretching sur la LC et SC 6000. Une fois que j'ai chargé mon morceau, vous pouvez l'entendre. Le tempo, quand je le ralentis, la tonalité descend. Eh bien, nous avons la fonction Key Lock qui vous permet de bloquer le time stretching simplement. Qui vous permet de bloquer la mélodie. La mélodie tourne, je ralentis et je ralentis et on a toujours la même hauteur, ça n'est pas désaccordé, c'est vraiment euh, le processeur qui travaille super bien et à l'identique en accélérant. Vous voyez les grands écarts Et donc ensuite, nous avons une autre fonction assez intéressante. Qui, elle, permet d'accorder deux morceaux sur la même tonalité. Donc par exemple... Là, nous avons les deux morceaux qui tournent ensemble. Si je maintiens enfoncé la touche avec le keylock, on entend qu'il y a eu un changement de tonalité. Elle est indiquée ici, plus 5, alors que l'autre n'a pas bougé. Si vous voulez, vous pouvez inverser le processus. Vous désactivez. Voilà. Et je maintiens enfoncé l'autre touche. Et c'est l'autre morceau qui lui se retrouve descendu à moins 5. Voilà.